Je m'appelle Clémence Delavois pierre euh, J'ai 19 ans et je suis en première année de production à l'ISCPA. Je suis stagiaire donc, chez Warner Bros International Television et je travaille pour euh, l'émission France 2 euh, Affaires conclues. Donc le stage en fait, euh, donc, je fais euh, des droits musicaux, mais aussi pas mal de post prod euh, sur euh, tout ce qui est logiciel Avid. J'assiste aussi au tournage. On va faire un peu de figuration. Là, c'est mon stage de première année, donc je découvre beaucoup. Donc, je pense qu'il faut être assez curieux, investi et rigoureux.